Bon, vous ...historique êtes... pour la radio ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassie, Emmanuel Macron auraient plus utilisé le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu, son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes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 Sinon, envoyez 39 euros sur notre compte Paypal à l'adresse institut.avesta.net Institut.avesta.